parce que le président de la République disait « mais ils sont, ils sont face à nous ». Non, ils ne sont pas face à nous, ils ne sont pas à notre porte, ils sont chez nous. Mmh. Donc nous avons un danger extérieur et un danger intérieur ». Et un pays, la France, qui est complètement désarmée, euh, qui se réveille aujourd'hui, en tout cas par des déclarations, on a, les, on a, on a une politique a, de la salive au il point de Emmanuel... le, le premier est quand même euh, responsable de l'action des seconds, mais je rappelle à, à la CGT qu'elle a appelé à voter pour Emmanuel Macron, qu'elle avait appelé avant à, vo à voter pour euh, François Hollande. Bon, ben ils sont un petit peu responsables aussi de la situation. On disait qu'ils ne passeront pas et forcément est qu'ils sont mais passés mais, oui, mais ça fait longtemps qu'ils sont passés. Nous sommes à 270 morts, nous sommes à deux, au moins 200 mosquées qui sont contrôlées par les salafistes. Nous sommes à 4000 étrangers qui sont, euh, qui sont fichés assez qui sont considérés comme étant euh, radicalisés. Et... Monsieur Ravier, on se verra dans le 13-14, je vous, le, je vous préviens. Toujours le même hôtel à la même heure. C'est un goujard. C'est un goujat. Alexandre Delval le disait tout à l'heure, au plus il y a de musulmans, au eh plus on a de risques qu'à l'intérieur de cette communauté, il y ait une branche, une racine pourrie. Eh bien, en France, nous avons accueilli beaucoup de musulmans mmh. et par conséquent, la situation, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Allez, poursuivez, poursuivez En tout cas, c'est pas dans mon bureau hein. C'est un scandale. Ce bonhomme, c'est un scandale. Comme étant islamiste, Non, je règle pas. Je vous... De Marseille, vous avez, vous un écoutez, peu vous. De hauteur. Vous, écoutez, moi, je monsieur le crois. Alors, c'est plutôt à mon à rôle de, de dire ça, dire de ça mais de de en France, effet, France. si on pouvait sortir à du à contexte marseillais et parler de la hauteur, cher monsieur, vous ne voyez plus le terrain. Tandis qu'un seul drapeau, le drapeau français et le drapeau marseillais et eh bien euh, alors. cette nouvelle immigration que nous subissons depuis, depuis mmh. les années 70 n'est pas la même, elle ne s'intègre pas elle, elle refuse de s'assimiler et elle nous impose son modèle ce sont les marseillais qui sont désormais manifestement obligés de s'intégrer à l'immigration il, il affirme plaît. ici que la classe politique qui est au pouvoir oui. depuis 30 ans sur le plan local que national et eh bien s'est fourvoyée par une, une volonté électoraliste en, en s'étant rapprochée de trop près de mosquées islamistes d'imams parce qu'ils y trouvaient là un investissement électoral. Et cet investissement, aujourd'hui, il nous coûte des vies humaines. Je rappelle qu'il y a la fraude sociale, la fraude fiscale, il y a plus de 1 million de numéros de sécurité sociale qui ont été obtenus en toute illégalité. Et, écoute, Et Ce sont 20 milliards, 20 milliards qui sont ainsi détournés Personne n'en parle, c'est quand même assez curieux. Eh bien, fiscale, et bien, euh, bien, encore une fois, et ce la sont les Français, en particulier les seniors, qui devront soit se serrer la ceinture, soit bien. travailler davantage, ce qui est totalement injuste. Ce sera peut-être. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Nous considérons que la solidarité nationale, comme son nom l'indique, doit s'appliquer principalement aux citoyens français. C'est ainsi que nous concevons les choses. Charité et solidarité bien ordonnées, commençant par soi-même, autrement dit les nôtres, les nôtres avant les autres. ...migrant qu'on a retrouvé mort avec sa note, notre président son billet. est-ce qu'on peut penser un peu à lui hein, -ce vous, vous, on peut, -ce vous un instant Non mais si vous voulez tomber dans, dans l'ignoble, cher monsieur, je pourrais vous parler de ce ces agriculteurs. Il y a un, un agriculteur qui se suicide tous les deux jours, non, et pas à cause de ça, votre politique. De, mais moi je ne choisis pas, moi je ne choisis pas, moi je ne choisis pas. c'est le représentant monsieur Macron qui a une fois, essaie de nous culpabiliser. Allez, on ne hurle pas, merci. on ne je vais faire référence à, une, à la culture, c'est très important, c'est ce qu'on nous dit, surtout depuis le début de cette crise. On a beaucoup investi pour soutenir la culture, on a eu raison, donc permettez-moi cette référence, cette culture populaire euh, du, des, des tontons flingueurs. Nous proposons que les manifestements... S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez je, parler si M. Ravier. continuer Oui, dès qu'il y a un combat à mener, la gauche, évidemment, prend la, prend la poudre, d'escampette. l'escampette. Sonia, mon petit, je ne voudrais pas vous apparaître ni vieux jeu ni même grossier, mais la vérité m'oblige à vous dire que ce gouvernement commence à nous les briser menus.